Salut tout le monde et bienvenue sur Une Geek ce Livre Moi c'est Mel et je suis l'hôte de cette chaîne Tout d'abord, merci beaucoup d'être sur cette chaîne Je ne sais pas comment vous êtes arrivé là Si vous êtes perdu, si vous vous êtes dit Ouh, elle a l'air d'avoir une bonne tête celle-là Ou si vous aimez les livres Ou si le nom vous a attiré Ou si vous êtes tout simplement sur mon Insta Dans ces cas-là, dans tous les cas, bienvenue alors, cette chaîne parlera de livres, d'où ce livre avec un S, de séries, de films, mais aussi des vlogs, du blabla, des tags. Je suis en train de réfléchir un peu, voilà. C'est à peu près tout. J'espère que cette chaîne vous plaira, j'espère qu'on vivra une grande aventure et je vous dis à bientôt